Bonjour les amis, je suis dans le sud de Tenerife, à Los Cristianos, nous sommes le 22 décembre. Comme vous voyez, temps magnifique, il fait 24 degrés, donc aucun problème pour venir bronzer sur les plages à Tenerife si vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du money management. Si vous vous mettez à trader, à vouloir gagner de l'argent en bourse, il y a un aspect très important. Euh, qu'il faut absolument arriver à maîtriser, c'est le money management. Qu'est-ce que c'est le money management C'est-à-dire que vous allez mettre un certain capital chez un broker pour pouvoir trader, mais la question est bien sûr vous ne devez pas prendre énormément de risques parce que même si vous, avez, si vous adoptez une méthode de trading euh, qui est efficace, vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants donc il faut arriver à maîtriser vos pertes. Et si vous ne maîtrisez pas le money management donc savoir combien vous pouvez risquer à chaque trade eh bien vous risquez euh, d'avoir euh, des problèmes pour arriver à faire des gains en bourse. Donc le money management est la gestion de votre risque et la gestion de la quantité d'argent que vous allez mettre en jeu sur chaque trade. Donc en général on estime qu'un débutant doit éviter de risquer plus de 1% même plus de 1,5% sur chaque trade. Si vous restez dans cette fourchette-là donc en dessous d'un d'1,5% et eh bien vous pourrez euh, arriver avec une bonne méthode à bien maîtriser votre capital et avoir une progression régulière de vos gains en bourse. Mais c'est très important, à peu près aussi important qu'une bonne méthode de trading pour arriver à avoir des gains réguliers en bourse. Donc si vous adoptez une méthode au trading, je vous conseille de suivre une formation au trading comme par exemple une de celles que je propose, eh bien il faut bien regarder également le money management donc le pourcentage que vous allez euh, investir à chaque trade. Donc vous pouvez calculer ça facilement, vous avez certaines plateformes de trading vous indique exactement le pourcentage que vous risquez et d'autres où vous devez vous-même faire un petit calcul par exemple sur la plateforme mt4 si vous investissez un petit capital de départ et eh bien il faut commencer par prendre un centième de l'eau pour euh, commencer à trader n'allez pas au-delà tant que vous n'avez pas des, bonnes, euh, des bons résultats en trading Prenez la valeur minimum, n'essayez pas de gagner beaucoup d'argent dès le début, essayez plutôt de faire un grand nombre de trades gagnants. Donc si vous adoptez une méthode de scalping comme celle que je propose, eh bien, vous devriez arriver à avoir 95% de, de trades gagnants si vous maîtrisez bien cette, euh, cette technique. Et après donc, vous verrez votre capital augmenter, augmenter de petit à petit et vous pourrez augmenter votre capital plutôt qu'augmenter euh, le risque, donc augmenter la taille de, de vos positions. Donc il vaut mieux faire, prendre peu de risques et faire des petits gains mais régulièrement des petits gains plutôt que d'essayer de gagner euh, une grosse somme d'argent en, en très peu de temps. Donc il y a des gens qui qui risquent 5%, 10%, et euh, en général, ça ne dure pas très longtemps. Euh, très rapidement, ils, ils arrivent à faire exploser leur compte, d'abord parce qu'ils ne maîtrisent pas bien leur méthode, et après parce qu'ils prennent beaucoup trop de risques. Donc n'essayez pas de gagner 10 ou 20% de votre capital par mois, essayez plutôt de gagner peu mais régulièrement et à ce moment-là vous pourrez petit à petit d'abord bien maîtriser vos gains et la méthode que vous adoptez. Et ensuite, euh, augmenter votre capital, que ce soit avec votre argent ou de l'argent que certaines personnes vous confieront. Mais ils verront bien sûr si vous avez des gains réguliers, si vous ne prenez pas trop de risques, parce que si vous, vous êtes euh, une personne qui prend trop de risques, eh bien personne ne vous fera confiance, personne ne voudra vous, vous prêter de l'argent pour, euh, pour gagner en bourse, pour investir avec vous. Donc c'est un élément extrêmement important, le money management est aussi important que de bien maîtriser une méthode de trading. Donc soignez bien ce point-là, cherchez bien à maîtriser cela autant qu'une méthode de trading et à ce moment-là vous arriverez à gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent pour le restant de votre vie mais au moment de votre formation, donc soignez bien, étudiez bien l'aspect du money management, c'est extrêmement important. Voilà, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez euh, apprendre ma méthode de scalping, scalping plus Ishimoku, je vous conseille cette méthode-là, vous avez un lien ici en haut de la vidéo et sous la vidéo également. Vous pouvez regarder également les témoignages de mes étudiants. Qui en général ont des bons résultats rapidement mais j'insiste bien, euh, il faut bien maîtriser le money management pour arriver à faire des gains à long terme en trading et des gains en bourse. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.